Comment joue-t-on au Palais Vendéen Découvrez les règles du jeu. Le Palais Vendéen est un jeu de précision qui se pratique avec des palais en laiton ou en fonte, et une plaque de plomb. Ici, nous utiliserons les palais en laiton. Pour marquer des points, lancez les palais sur la plaque et rapprochez-vous au plus près du petit palais qu'on appelle le maître. Il faut être deux au minimum pour pouvoir jouer. Vous pouvez également jouer en équipe en 2 contre 2 ou 3 contre 3. Concernant les palets, répartissez-les équitablement. Une équipe joue avec les palets lisses, l'autre avec les palets marqués. Le jeu se joue en plusieurs manches, jusqu'à atteindre 13 points pour remporter la partie. Débutez la partie. Pour déterminer qui commence, vous pouvez jouer à pile ou face. Démarrez la manche en vous plaçant à 2,80 m de la plaque. L'équipe qui commence a droit à deux essais pour lancer et faire s'immobiliser le maître sur la plaque. Si elle n'y parvient pas, c'est à l'autre équipe de tenter sa chance, et ainsi de suite. La première équipe qui réussit à placer le maître lance un premier palais. C'est ensuite l'équipe adverse qui joue en lançant, elle aussi, son premier palais. C'est toujours l'équipe dont le palais est le plus proche du maître qui mène la manche. C'est donc toujours à l'équipe la plus éloignée du maître de jouer. Un palais qui n'est pas sur la plaque ne compte pas, tout comme un palais qui aurait d'abord touché le sol avant d'atterrir sur la plaque.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 L'équipe gagnante relance une manche avec le lancer du maître et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une des deux équipes atteigne 13 points et remporte donc la partie. Si chaque équipe remporte une partie, la belle ne se joue plus en 13 mais en 15 points. À vous de jouer